Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces de trading. Lorsque vous rentrez en position euh, donc sur le marché que ce soit à la hausse ou à la baisse, il faut que le, le signal qui vous est donné vous amène à devenir positif très rapidement. Par exemple, si on a un marché qui monte comme ceci, vous voyez on a des bougies vertes ici, et que vous avez un signal ici qui vous indique qu'il y a une très grosse probabilité que le marché va redescendre et eh bien à ce moment-là vous rentrez en position selon le signal que vous avez détecté donc en fonction de la méthode que vous utilisez et des indicateurs qui vous donnent ce type de signal et à ce moment-là au moment où vous rentrez en position il faut que le marché dans la seconde, dans les secondes qui suivent, Fasse une bougie qui aille dans le sens de votre trade. Donc si votre trade est à la vente il faut que vous ayez un signal assez important, immédiat et directement vous deviendrez positif. Donc si vous utilisez un bon broker, un broker correct, vous allez avoir un spread de 2 points par exemple par exemple sur, sur le Dax et à ce moment-là, directement quand le marché aura fait un mouvement de deux points et eh bien vous deviendrez positif. Ça veut dire qu'à ce moment-là directement vous êtes en gain et vous pourrez rapidement protéger votre position. Effectivement lorsque vous ouvrez une position il faut toujours mettre un stop loss donc qui va vous protéger d'une perte éventuelle au cas où le marché ne va pas partir immédiatement dans votre sens. Donc imaginons au lieu de partir ici le marché fasse une bougie donc vous êtes rentré à ce moment-ci parce qu'il y a des indicateurs qui vous ont donné un signal qu'il y avait une bonne probabilité que le marché descende mais seulement le marché ne descend pas directement il vous fait une bougie verte comme ceci de quelques pips, ça peut arriver. Ou bien il peut carrément partir et aller beaucoup plus haut c'est-à-dire que vous avez détecté un signal mais qui est un faux signal soit parce que votre méthode n'est pas bonne soit parce que le marché ne fait pas toujours à 100% ce qu'on espère qu'il fasse même si on a la, la meilleure méthode possible et bien il faut toujours mettre un stop loss qui va vous permettre d'éviter de perdre de très grosses sommes d'argent. Donc, par exemple vous allez mettre un stop loss à 10, 10, points, 20, points, 30 points selon le risque que vous êtes amené à prendre et selon la taille de la position que vous prenez de manière à ne pas perdre trop au cas où ça se passerait. Maintenant ça ne veut pas dire que si vous mettez un, un stop loss mettons à 20 points, ça ne veut pas dire que vous devez attendre que le marché aille toucher votre stop loss. Si vous voyez ici que le marché ne part pas directement dans le sens de votre trade ben vous, vous avez intérêt à couper le plus vite possible. Maintenant il se peut que le marché fasse une petite bougie verte et puis qu'il qu parte malgré tout dans le bon sens. Ça peut arriver donc c'est vous qui avec la pratique allez déterminer si ça vaut la peine d'attendre un petit peu ou bien si vous, vous avez le sentiment que le marché ne va pas partir dans votre sens que ça se présente mal et vous avez alors intérêt à couper là et vous perdrez peut-être 2 pips, 3 pips mais vous ne perdrez pas une somme importante, il ne faut surtout pas attendre que votre stop loss soit touché. Et il se peut que le marché parte dans le sens inverse de votre trade et qu'après il fasse peut-être encore 2 ou 3 bougies ici, donc il hésite. Il hésite et puis enfin il se décide à partir avec une grosse bougie rouge. Donc une fois que le marché est parti dans le bon sens que ce soit immédiatement ou après quelques secondes que le marché se décide à partir dans le bon sens et bien vous allez redescendre votre stop loss de manière à le mettre à break even donc break even ou au niveau de votre point d'entrée voire légèrement en dessous de manière à ce que si le marché fait demi-tour et qu'il remonte sur votre point d'entrée et eh bien vous ne perdiez pas. Donc ça c'est extrêmement important et si vous avez une bonne méthode de trading et eh bien vous pouvez faire cela très rapidement. Donc en scalping vous devez toujours essayer de faire en sorte de ramener très rapidement votre, votre stop loss sur votre point d'entrée et vous allez prendre des bénéfices bien sûr avant idéalement avant qu'il ne retourne sur votre point d'entrée pour sinon ça ne vaudrait pas la peine. Donc à ce moment-là, soit vous prenez des bénéfices directement quand vous avez une bougie, vous déterminez dé si c'est après 5 points, après 10 points, voire plus bas. Et vous pouvez couper votre position ou bien vous prenez des gains intermédiaires. Par exemple vous allez prendre des gains à 5 points ou à 10 points, vous allez par exemple prendre si vous avez 3, 3 positions sur votre trade et eh bien vous allez couper un tiers de votre position à 5 points, un, une, un deuxième tiers par exemple à 10 points voire plus bas, et ça c'est en fonction bien sûr de, de, de votre configuration que vous allez déterminer où vous allez prendre votre TP1, votre TP2 et éventuellement laisser courir et transformer comme cela un, un scalp en des trades qui peuvent durer plusieurs heures et vous faire gagner peut-être 100 points alors qu'au départ vous pensiez prendre d'abord 5 points, 10 points et puis vous pourrez prendre peut-être des bénéfices très important. Donc c'est cela qu'il faut essayer de faire donc arriver à mettre très rapidement votre stop loss à break even et puis vous pouvez très bien une fois que vous avez pris vos premiers bénéfices par exemple un TP1 ici donc vous ramenez votre, votre point d'entrée à zéro de manière à ne pas perdre donc vous avez déjà un premier gain ici. Et puis vous pouvez redescendre au fur et à mesure votre stop loss et à ce moment-là vous aurez toujours si le marché se reprend, vous aurez toujours un gain qui va pouvoir augmenter donc vous descendez votre stop loss au fur et à mesure et ainsi vous ferez peut-être un trade de, de, de 100 points sur, sur, sur ce qui au départ pouvait être un, un trade de scalping. Donc il vaut beaucoup mieux cherchez d'abord une méthode de scalping donc vous focalisez sur une méthode de scalping qui vous permettra après de faire des day trades et des swing trades. Mais disons que les marchés actuellement sont dans une configuration où vous ferez beaucoup plus de résultats avec du scalping qu'avec des day trades ou même avec de, et surtout des, des swing trades. Donc si vous vous dites je vais faire un swing trade et je vais regarder en fin de journée combien de combien de, de, de points j'ai gagné vous n'allez pas avoir un taux de réussite très important. Alors que si vous prenez une méthode de scalping vous pouvez avoir un taux de réussite de l'ordre de 90% moins et vous ferez certains traits qui vous permettront de gagner peut-être 50-100 points de manière régulière, vous ferez peut-être ça 4-5 fois sur la journée mais ça vous permettra d'augmenter vos gains de manière significative le tout est bien sûr de maîtriser une méthode et surtout d'avoir une méthode qui vous donne ces signaux d'entrée qui sont extrêmement importants. De la sorte donc en ayant une méthode de trading telle que celle-là même si vous faites de temps en temps des petites pertes euh, parce que vous détectez que le marché n'est pas parti dans le bon sens et eh bien les gains que vous gagnerez avec d'autres trades soit parce que vous prenez directement vos gains mais vous avez un taux de réussite de l'ordre de 90% soit vous, vous prenez vos gains beaucoup plus bas et là vous aurez un capital qui augmente suffisamment pour compenser largement les pertes que vous avez faites sur les quelques trades qui n'ont pas donné euh, de bons résultats. Et ce qui est important c'est d'avoir une bonne méthode de scalping au départ qui vous permet donc de gagner de cette manière-là et euh, c'est ce que j'enseigne euh, donc depuis, depuis des années. C'est le scalping qui va vous permettre de faire des trades euh, gagnants de cette manière-là et vous permettre également de, de faire des, des beaux trades. Donc il ne faut pas se focaliser sur le, le day trading ou le swing trading, ce qui importe c'est de bien rentrer sur un trade vous ne devez pas vous dire je vais, je vais attendre d'avoir gagné 50 pips ou 100 pips parce que vous aurez cela très peu, très peu de fois alors que des trades gagnants à 5 pips, à 10 pips, à 20 pips, vous aurez ça beaucoup plus souvent et surtout vous protégerez vos positions parce que le marché, il ne perd pas, vous regardez les marchés, il ne perd pas directement en une fois pour faire 100 pips. Donc si vous observez les marchés vous verrez que très souvent ils font des va des biens, parfois ils remontent ici sur, sur les points d'entrée avant de redescendre plus bas. Donc vous avez tout intérêt à vous focaliser d'abord sur euh, donc un, une méthode de scalping. Alors euh, au niveau des, des commissions il y en a qui disent que le scalping ça ne fonctionne pas parce que on a des commissions très importantes, ben non. Donc par exemple sur le Dax, si vous prenez euh, un broker euh, qui, est, qui est très bon comme euh, JFD Bank par exemple ou Admiral Market, et eh bien vous allez avoir euh, un coup par exemple. Vous pouvez trader le Dax même avec euh, 10 centimes du point. Donc si vous avez un petit capital au départ, si vous débutez, eh bien vous n'allez pas perdre grand chose puisque vous êtes euh, à 10 centimes du point. Ça veut dire que si vous perdez 2 points, ben vous, avez, vous avez perdu 20 centimes. Donc une commission de 20 centimes sur un trade, ce n'est pas grand-chose. Par contre, vous pouvez, si, vous faites, si vous faites 10 points, ben vous avez gagné 1 euro. Donc 10 fois 10 centimes, 1 euro. Et ça ne vous coûtera, ça ne vous coûtera toujours que, par exemple, pour, pour un point, si vous prenez une position à 10 centimes le point ben ça va vous coûter 2 centimes, 2 centimes le point euh, si vous gagnez donc 10 points ben vous avez gagné 10 centimes donc il vous reste 8 centimes de, de gain sur un, sur un trade de 10 points. Donc même chose vous multipliez par 10, vous multipliez par 20 mais ça vous laissera toujours des commissions très faibles euh, par rapport aux gains que vous pouvez faire parce que vous allez euh, rapidement donc mettre votre position à 0 et avec 5 points vous allez déjà compenser largement la commission que vous aurez sur, sur un trade. Donc n'importe quelle méthode de scalping qui est efficace de cette manière-là si vous mettez rapidement votre, euh, votre trade donc votre position, votre stop loss à 0. Eh bien, vous n'allez pas faire des, des, des grandes pertes. En fin de journée, vous n'aurez pas des grandes pertes. Et surtout, même si vous faites 100, 100, 100 points de gain, votre commission, elle sera toujours de 2 centimes. Donc, euh, vous voyez qu'en scalping, euh, on ne va pas faire des, des grosses pertes. On peut tout à fait faire des bons trades en scalping sans payer des commissions exorbitantes. Donc, que ce soit du scalping où vous prenez votre trade, votre bénéfice à 5 points, à 10 points, à 20 points ou à 100 points ça sera toujours la même commission euh, qui n'est pas, pas importante que ce soit du scalping, du day trading ou du swing trading. Donc ça reste exactement la même chose et vous pouvez gagner ainsi si vous avez un taux de réussite de 90% en scalping et bien vos commissions resteront, euh, resteront tout à fait euh, raisonnables. Si vous faites n'importe quel business ben en général si vous vendez des t-shirts ou autre chose vous avez un coût par exemple de, de 30 pour, pour l'achat de votre de t-shirt, votre vous allez le revendre en normalement x3. Donc ici vous voyez que la proportion est beaucoup moindre que si vous faites n'importe quel business. Donc en trading c'est exactement la même chose, vous avez une faible commission, là vous réduisez une fois que vous êtes positif vous réduisez votre, votre commission à, toujours à 2 centimes, vous la maintenez à 2 centimes mais dès que vous êtes positif ici ben vous, vous compensez. Si vous avez déjà deux points ici de gain ben ça, ça compense votre, votre commission de 2 centimes ici. Donc vous voyez qu'il n'y a, a vraiment aucune raison d'avoir peur de faire du scalping. Donc directement vous allez gagner, euh, non qu'est-ce que je dis ici Ici vous avez déjà 20 centimes, si vous avez deux points vous avez déjà 20 centimes euh, de gain. donc il vous reste 18 centimes de bénéfice. Donc vous voyez que totalement, les commissions sont totalement ridicules en scalping par rapport aux gains que vous pouvez faire. Donc ça c'est une astuce euh, à savoir donc Choisir une méthode de trading qui vous donne directement donc des signaux avec une probabilité de réussite très importante. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, euh, je vous donnerai encore quelques conseils dans une prochaine vidéo, likez cette vidéo et euh, n'hésitez pas à faire vos commentaires mais euh, je pense qu'avec des conseils comme ça. Et si vous cherchez une méthode de scalping vous avez des liens vers mes méthodes ici en dessous de la vidéo et également ici en haut de ma vidéo. Donc j'applique cette technique et je l'enseigne depuis des années et mes étudiants ont de très bons résultats. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt, au revoir.